Bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à notre nouveau co-webinar euh, celle-ci. Euh, il est 31, on va attendre quand même que euh, tout le monde se connecte euh, au fur et à mesure. En attendant, n'hésitez pas à nous faire savoir bonjour Julie euh, sur le chat si vous nous entendez bien, si vous nous, vous nous voyez bien. Euh, voilà, si vous n'avez aucun problème. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Parfait. En attendant de démarrer, on, a, on avait quelques petites questions du coup pour vous. Apprendre un peu à vous connaître et savoir euh, vos attentes du webinaire. N'hésitez pas à nous les dire aussi, c'est intéressant, ça nous permettra d'orienter le, le webinaire. Oui. Et, et de même, euh, voilà, si vous voulez nous préciser un peu, voilà, si vous êtes plus team marketing, team commercial, euh, n'hésitez pas qu'on sache un peu à qui on s'adresse. Et euh, si vous utilisez déjà des outils de marketing automation ou des outils CRM, euh, et <rire> bien, bienvenue dans la team marketing. <rire> euh, Florian et euh, Sanistas également. Et, euh, et après, voilà, donc si vous avez, utilisez déjà des outils, euh, on va évidemment nous on a nos propres outils qui sont celles-ci et Pledi mais euh, ce qu'on vous dit vaut aussi pour euh, tous les outils de marketing automation ou de CRM. Donc, euh, donc voilà, et n'hésitez pas à nous dire lesquels vous utilisez, ça peut être intéressant. Et, euh, et nous partager le maximum d'informations. Bienvenue Lola. <rire> merci Ok, donc pas mal de marketeurs là déjà. On voit qu'il y a une belle team. Oui. On a Julie commerciale. Ah, bienvenue Julie. <rire> Un peu de, de commerciaux. On a vu quelques dirigeants aussi tout à l'heure là sur la liste des participants. Sales aussi, voilà. Donc ah bah, ça va, il y a quand même mmh. quelques commerciaux qui arrivent. Génial, mmh. génial. <rire> Okay. c'est bien ça, ça va pas être que équipe marketing, que ouais. l'un ou que l'autre on a on a vraiment de, de tout donc enfin euh, on espère vraiment euh, vous apporter les clés et puis euh, et, et voilà vous, vous aider aussi euh, dans vos choix d'outils euh, on peut peut-être commencer il est 33 les gens euh, euh, qui nous rejoindront, prendront le, le chemin en route, le train en route. Et euh, dans tous les cas, il y aura une, un replay euh, de l'événement. Donc, euh, mmh. donc, on vous partagera également. Euh, voilà, et que vous pourrez partager à vos équipes, n'hésitez pas. Donc, tout, en fait, on est, on est vraiment là aujourd'hui avec Joël pour, euh, pour vous parler collaboration entre les équipes marketing et les équipes commerciales. Euh, C'est essentiel, en fait, aujourd'hui, euh, dans n'importe quelle entreprise euh, Essentiellement, je dirais dans les équipes B2B, parce que c'est là où il y a une vraie force commerciale. Et c'est très important, en fait, de faire collaborer à la fois les équipes marketing et les équipes commerciales, qu'ils se parlent, mais aussi qu'ils aient des outils pour avoir la même information au même instant et, et que ces outils communiquent. Donc, c'est aussi pour ça qu'on est là, qu là aujourd'hui. Je vais. Com Attendez, pardon, si je. Voilà, je vais commencer par me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Euh, donc, Mélanie Jonio, je suis directrice marketing chez CELSI. Ça fait un an que j'ai rejoint l'équipe CELSI euh, maintenant. J'ai toujours travaillé en fait euh, dans, dans le domaine du marketing euh, B2C et B2B. Donc, euh, voilà, c'est vraiment en rentrant dans le secteur du B2B que j'ai vu l'importance et euh, le côté essentiel en fait de travailler en étroite collaboration avec euh, mes homologues et tous mes collègues de l'équipe des équipes commerciales, que ce soit l'équipe d'acquisition ou l'équipe CSM. Et, euh, et c'est vraiment, euh, enfin voilà, ça a été essentiel. Et euh, aujourd'hui encore, enfin on optimise tout ensemble et c'est comme ça qu'on qu grandit et qu'on évolue. Celle-ci en quelques mots, euh, donc on est euh, une entreprise rochelaise euh, fondée il y a 12 ans par euh, Alain Mévelec et Frédéric Coulet euh, avec cette vision commune et que ouais, qui nous anime encore aujourd'hui d'être euh, la solution de gestion commerciale, de gestion d'entreprise qui va accompagner les entrepreneurs dans, dans, cette, dans cette démarche d'optimisation et, euh, et de création de valeur, et pour vous simplifier en fait la vie aussi, euh, pour que vous puissiez vous, vous focaliser sur euh, votre valeur ajoutée, votre produit, votre service. Et vraiment sur l'entièreté aussi du cycle du cycle client, euh, de la phase de prospection jusqu'à la fidélisation euh, même. Et, euh, et donc aujourd'hui, voilà nous sommes une suite CRM qui contient euh, plusieurs outils, donc... Euh, c'est CRM, facturation, pré-comptabilité, on est vraiment sur tout, tout le cycle de vie. On a euh, un peu plus de 5400 clients répartis euh, dans le monde entier, euh, principalement en France, mais on, on a quand même beaucoup de clients euh, à travers le monde et euh, plus de 32 000 utilisateurs qui nous utilisent au quotidien. Euh, et donc, on est vraiment un outil de gestion qui, qui permet de faire du business euh, tous les jours. Donc, je vous le, dis, je vous le disais, celle-ci, c'est quoi C'est trois outils puissants au sein d'une même solution. La partie CRM pour la partie prospection-vente, gestion, gestion des opportunités commerciales, etc. Un outil de facturation qui permet très rapidement et très simplement de transformer un devis en facture, euh, de su suivre le, paie le paiement, de s'assurer que le paiement est bien fait euh, également. Euh, on a un système de relance automatique qui est très utilisé par nos clients pour euh, justement ne pas avoir le à le faire à la main, euh, ce qui est quand même très, très utile et qui simplifie la vie de nombreuses euh, personnes en ADV. Et enfin, une brique pré-comptabilité qui vraiment permet de faire le lien avec son logiciel de comptabilité on peut euh, donner un accès à son expert comptable, euh, vous pouvez faire du rapprochement bancaire, connecter vos comptes euh, et, euh, et vraiment faire toute cette chaîne de valeur jusqu'à la mise en comptabilité. Joël, je te laisse la main pour te présenter. Oui, complètement. Alors, très rapidement, pour vous faire aussi une présentation de euh, voilà de, de Pledzi et, et me présenter également avant de rentrer dans le vif du sujet, donc l'alignement euh, marketing sales. Donc, de mon côté, Joël Gilbert, je suis euh, donc chez, Shell, chez, chez Pledi, pardon, euh, je suis responsable partenaire. Ça fait quatre ans que je suis chez Pledzi. j'ai fait trois ans euh, en tant que commercial dans un premier temps. Avant, j'étais euh, en agence marketing dans une autre euh, entreprise, mais trois ans en tant que commercial chez Pledzi et ça fait un an que je suis euh, sur la partie partenaire. Sachant que pour vous donner une vision donc euh, un peu euh, de, de, de, de Pledzi, euh, il faut savoir donc que Pledzi, c'est un éditeur français d'une solution de marketing automation qui est dédiée euh, aux, aux marketeurs B2B. L'enjeu de Pledzi, c'est de venir euh, en fait vous donner un outil tout en un euh, côté marketing qui vous permet de structurer l'intégralité de vos stratégies d'acquisition digitale. Donc vous allez pouvoir attirer vos leads, les faire grandir et euh, convertir en prospects chauds à envoyer du coup aux commerciaux et donc à envoyer dans le CRM des commerciaux. Euh, Pledi, ça fait 5 ans qu'on existe euh, on a plus de 400 clients 40 partenaires, plus de 500 euh, aujourd'hui utilisateurs au quotidien on se développe notamment en Angleterre et on va aller chercher les états unis l'année prochaine Voilà, pour vous donner un peu de vision et, et vous avez une vue des équipes ça c'était lors de la levée de fonds gros enjeux <rire> exactement si on résume un peu les fonctionnalités de Pledzi, euh, donc outils tout en un, on vient attirer le prospect, en euh, vous retrouvez dans, dans les modules de l'outil, euh, une partie réseaux sociaux que vous allez paramétrer dans Pledzi, de, euh, de landing page, vous allez pouvoir faire aussi vos emailing, vos newsletters, créer vos workflows, euh, tout ce que vous faites est traqué, scorer, ce qui vous permet de comprendre et, et, et évaluer la maturité de vos leads, et, euh, et donc de les envoyer au bon moment côté commercial. Voilà pour faire un petit résumé. Donc en fait, on est vraiment deux outils euh, hyper complémentaires. Donc c'est ça qui est important. C'est il euh, y a vraiment Pledy qui est l'outil pour les marketeurs pour générer des ces prospects. C'est vraiment l'outil world marketing euh, pur. Et celle-ci d'un autre côté qui, qui lui est l'outil qui va vous permettre d'accompagner en fait les équipes commerciales dans la conversion de vos prospects en clients. Donc c'est vraiment un, un soutien aux équipes commerciales. Complètement. Euh, ce qui est intéressant aussi c'est qu'on a deux outils qui sont dédiés aux au PME. Euh, L'enjeu c'est de, de pouvoir vous donner des outils qui sont faciles à prendre en main, qui vous permettent de monter rapidement en, en, en compétences et surtout deux outils français. Euh, mine de rien c'est important aussi sur le paysage des différents outils que vous allez pouvoir trouver euh, d'avoir ce combo français qui vous permet d'adresser cet alignement marketing sales au global. Alors du coup, rentrons dans le vif du sujet. Voilà, maintenant que vous avez un peu présenté nos outils, le but c'était pas forcément de ce webinaire, de vous parler que de celle-ci et plaider. Évidemment, on va le prendre un peu comme exemple parce que d'une, c'est ce qu'on utilise au quotidien et, euh, et en plus, ce sont nos outils. Mais euh, mais voilà, n'hésitez pas à pouvoir transposer aussi des informations qu'on vous donne sur d'autres outils. Euh, c'est voilà, on parle de marketing automation et de CRM principalement. Et je ne voulais pas préciser aussi, euh, je crois que j'ai oublié de le préciser en début de webinar. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation. Euh, essayez plutôt de le mettre dans l'onglet « questions euh, » sur votre chat, euh, sur votre droite de l'écran. Euh, ça nous permettra de regrouper toutes les questions et de pouvoir y répondre soit au fur et à mesure, soit en fin de présentation, on, on dédiera un temps vraiment à, à répondre à, à l'ensemble de vos questions. Mmh. Ou en tout cas au maximum euh, des questions. Complètement. Alors, premier point intéressant, c'est partir d'un constat. Euh, Aujourd'hui, on se rend compte, notamment euh, chez, chez les PME, qu'il y a très peu d'entreprises finalement qui arrivent à aligner euh, les équipes marketing et vente. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que euh, voilà aujourd'hui seulement 30% des organisations ont un processus clair. C'est finalement deux équipes qui sont finalement très souvent distinctes, qui travaillent chacune de leur côté. Le marketing crée des contenus pour travailler cette visibilité, tout cet aspect branding euh, de l'entreprise mais pas forcément dans une logique business euh, avec les commerciaux. Et vice-versa, les commerciaux ne s'appuient pas forcément avec les contenus, enfin, ne euh, s'appuient pas forcément sur les contenus de l'équipe marketing et donc c'est important de bien réaligner ces deux équipes euh, parce que finalement elles ont le même objectif qui est de faire du business enfin du business pour l'entreprise donc c'est très important de s'assurer que euh, leur alignement est très clair, d'ailleurs on le voit 60% à 70% des contenus B2B euh, ne sont jamais utilisés en raison principalement de leur absence de pertinence, donc c'est important de venir bien aligner ces, ces deux équipes D'ailleurs, c'est euh, enfin là c'est vraiment euh, l'enjeu de, de l'alignement euh, sales marketing, c'est euh, les avantages voilà de travailler conjointement euh, tout au long du parcours euh, et du cycle de vie à la, du prospect et du client. Euh, tout d'abord, en fait, je pense qu'il est important de préciser que euh, en marketing et euh, surtout en B2B, le marketing ne se ne se contente pas en fait de faire de la communication ou de faire du branding, on a un un vrai rôle enfin, d'ailleurs je l'évoque euh, parce que je, euh, je, moi je fais du marketing c'est vrai qu'on le disait avec Joël tout à l'heure euh, ah, elle, elle est commerciale mais euh, elle vend un outil euh, de marketing et moi je suis plus marketing et, et je vends un outil euh, pour les commerciaux mais euh, du coup de mon expérience marketing on a vraiment en fait, besoin de cette pertinence euh, de génération de leads euh, pour les équipes commerciales et donc c'est pour ça que c'est important aussi de travailler conjointement on, on va euh, notamment bénéficier de toute la richesse euh, des remontées terrain. Euh, en marketing, on n'est pas forcément en contact direct avec les clients. Donc évidemment, quand on, quand on va euh, euh, faire des webinars, qu'on va faire des interventions en en tant que, et du contenu, on va s'adresser aux clients, mais ce sont vraiment les commerciaux qui ont ce contact terrain et ce contact quotidien en fait avec et les prospects et les clients. Donc euh, dans un premier temps, c'est les il y a un gros enjeu de détermination des meilleurs personas en marketing, c'est-à-dire trouver la bonne per les personnes, à, à qui ressemblent nos, nos clients types, ceux qui vont euh, être intéressés par notre solution, quelles problématiques ils rencontrent, euh, sur quel secteur d'activité ils sont, ils sont euh, quels, quels sont leurs métiers, euh, quels usages ils vont faire notre solution, etc. pour leur proposer un contenu euh, le plus pertinent possible. Donc, c'est vraiment là, où on rentre dans une phase de content et de contenu marketing où on va leur proposer du contenu le plus adapté à leurs besoins, à leurs problématiques, à leurs problématiques peut-être du moment. C'est pas parce que, on va dire, les directeurs commerciaux ont une problématique à un instant T pour tel secteur d'activité que dans deux mois, ils auront les mêmes problématiques. Donc, c'est vraiment, faut, faut réadapter constamment. Et, euh, et donc avoir euh, voilà, du contenu pertinent en fonction de ces personas, mais aussi en fonction de leur étape dans le cycle d'acquisition, dans le funnel d'acquisition client. Euh, ce qui est important également, c'est de suivre ces leads. Euh, comme je vous l'avais dit, euh, et c'est là où on fait vraiment le lien avec les équipes commerciales, c'est que en tant que marketeur, vous allez avoir tendance à générer des leads, c'est ce qu'on vous demande, souvent c'est ce euh, pourquoi enfin, euh, vous êtes objectivé, c'est vos KPIs euh, euh, mensuels ou euh, hebdomadaires. Par contre, ces leads doivent aussi euh, servir les commerciaux et donc il est important de savoir ce que donnent ces leads une fois qu'on les met dans les mains des commerciaux. Donc est-ce que euh, ce sont des leads qui vont avoir un cycle de vente plus long. Est-ce que ce sont des leads qui, ont, va avoir, qui vont avoir un panier moyen plus important Est-ce que ce sont des leads qui vont convertir ou pas euh, C'est possible. Peut-être qu'on s'adresse pas du tout à la bonne cible. Ça les intéresse sur le moment, mais en fait, ils ont pas de projet du tout. Euh, c'est voilà. Ça, c'est intéressant d'avoir cette remontée euh, commerciale pour pouvoir optimiser toute vente campagne d'acquisition marketing. Complètement. Euh, du coup, si on regarde un petit peu plus cette partie vente, quel sera l'impact aussi de, de cet alignement sales marketing sur la partie vente euh, Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir cette évolution sur cette partie vente. Finalement, les vendeurs ne sont plus que vendeurs, ils sont aussi experts métiers. Ils vont aussi avoir cette casquette de conseillers et c'est là aussi euh, où vient faire le pont euh, tout simplement entre les équipes marketing et vente parce qu'ils vont be avoir besoin de raconter des histoires, de montrer les impacts et, euh, et, et d'embarquer leurs prospects avec cet aspect de conseil euh, qui est de plus en plus indispensable sur ces métiers de vente si on vient détailler un peu tout ça, déjà sur la prospection. Euh, le premier impact de cet alignement, ça va être sur les lignes marketing. Euh, Quelqu'un qui est venu télécharger un contenu, un livre blanc ou autre, et qui finalement arrive dans les mains d'un commercial, eh bien, euh, c'est beaucoup plus facile pour le vendeur de venir entamer la discussion, expliquer, etc. parce qu'il rebondit sur le contenu qui a été téléchargé, il contextualise l'échange, et, euh, et donc c'est beaucoup plus facile de rentrer en contact dans, dans ces cas-là. Donc, un gros impact sur cet aspect prospection qui, est quand même, faut le dire, euh, sur la partie vente, euh, quelque chose d'assez difficile. Donc, si on a un petit peu de soutien, on ne dit pas non. Euh, côté social selling, aussi, ce qui va être ultra intéressant, c'est que tous les contenus, finalement, marketing vont euh, être repris par les commerciaux pour être postés sur les réseaux sociaux, hein, Facebook, LinkedIn, Twitter ou autres, pour finalement aussi attirer, montrer une, cet aspect euh, un peu expert métier euh, qui peuvent avoir et, euh, et venir embarquer donc des potentiels prospects qui vi viendraient lire leur contenu. Niveau nurturing, c'est aussi ultra intéressant. Euh, un commercial va échanger avec une entreprise plus d'une fois, euh, très souvent, on tombe au mauvais moment. Euh, donc, le projet n'est pas à court terme, mais peut être euh, par exemple à plus de trois mois, plus de six mois. Et donc là, ce qui va être intéressant, à niveau commercial, on se met forcément un rappel dans son agenda. Mais derrière, euh, il faut se dire qu'il faut travailler ce prospect-là. Et donc, c'est là où aussi euh, les aspects marketing prennent leur lait euh, parce qu'ils vont pouvoir être mis dans, du, dans des boucles de workflow, de nurturing. Donc, leur envoyer un des suites de mails dans le temps avec des contenus intéressants à lire pour garder le contact. Et donc, au moment où on le rappellera à niveau commercial dans six mois, il aura déjà eu mal d'informations, il aura fait son bout de chemin de son côté. Autre point intéressant c'est tous ces enjeux de conversion aussi derrière. Euh, L'idée c'est que dès qu'on fait de la promotion aussi de contenu niveau commercial, on vient capter des prospects, on partage un livre blanc, on partage une infographie, un article de blog ou autre, mais qui peuvent être téléchargés et donc qui permettent euh, bah, de se créer son, son pipe en fait tout simplement euh, et de faire la passerelle avec, les, avec le marketing. Autre point et dernier point un peu qui vient aussi donner cette tendance globale de l'entreprise, c'est la stratégie. Euh, la stratégie, c'est important qu'elle soit orientée prospects, euh, qu'elle vienne en fait tout simplement répondre aux problématiques du, des prospects tout au long de leur parcours de vente. Et donc, euh, là-dessus, on peut retrouver ce lien humain entre les équipes. C'est primordial que les équipes marketing et vente communiquent et qu'il y ait une, une relation fluide entre les deux pour euh, voilà faire en sorte qu'elles puissent avancer mmh. main dans la main dans cet objectif business commun. Performance commerciale, ça va être aussi primordial de mettre en place des KPI à suivre sur lesquels on est d'accord de manière commune. Euh, on va pouvoir définir ensemble, voilà, qu'est-ce qu'un bon prospect euh, Comment on appelle, voilà, un prospect qualifié par les équipes euh, commerciales Un prospect qualifié par les équipes marketing Qu'est-ce que ça implique comme critère, etc. C'est ultra important que euh, les objectifs et le vocabulaire soient alignés entre ces deux équipes marketing et commerciales. Sur les meilleurs personnages, je vais, je vais rajouter également, euh, euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, l'importance des meilleurs personnages, mais c'est important aussi de les co-construire avec euh, avec les équipes commerciales pourquoi parce que c'est eux donc euh, je l'ai évoqué qui ont des remontées terrain euh, qui connaissent la pertinence en fait des actions et, euh, et notamment je, euh, ils ont cette connaissance client de savoir par exemple pour un secteur d'activité euh, quel est le meilleur interlocuteur je vais prendre l'exemple dans l'industrie qui est, qui est très large euh, l'industrie euh, pharmaceutique peut-être que euh, le meilleur interlocuteur pour votre produit est euh, et le directeur financier euh, peut-être euh, que dans l'industrie ferroviaire euh, bah le, le, me, le meilleur interlocuteur c'est euh, le chef de projet technique et, et ou l'ADSI etc etc et donc c'est vraiment eux qui vont avoir euh, un on va dire le meilleur ressenti de, de ce qui est pertinent sur le terrain Ensuite, on a aussi les donc les objectifs que vous construisez. Ben tu tu l'as évoqué, mais voilà, c'est le but, c'est de générer aussi des, des clients fidèles, euh, d'avoir d'avoir des clients qui, euh, qui vont perdurer dans le temps. Générer, générer des leads, c'est bien euh, côté marketing. Générer des clients, c'est bien aussi euh, côté commercial. C'est l'objectif de chacun. Par contre, avoir euh, des clients qui sont fidèles, qui vont euh, nous recommander, qui vont rester dans le temps, c'est aussi très important. Et, euh, et ça, ça se travaille conjointement entre l'équipe marketing et, et l'équipe commerciale. complètement donc, si on devait faire un focus sur tout ça, sur les deux premiers leviers actionnés, c'est définir ce parcours de lead, euh, ce, ce parcours de vente euh, de manière très claire entre les deux équipes en expliquant, en mettant en place euh, quelque chose de très simple euh, sur les transmissions de lead avec des objectifs associés et euh, trouver un langage commun euh, sur lequel on est, est d'accord sur les définitions. C'est hyper important que toutes les équipes parlent le même langage. Euh, comme ça, on sait vraiment, euh, on sait vraiment de, de quoi il s'agit. Euh, je rebondis, euh, Florian euh, posé comme question, euh, fidéliser avec le nurturing, ça aide en fait, euh, ça aide énormément parce que ça, c'est vrai que quand on a tendance à, à vendre un, un produit ou un outil, je prends, je prends nos exemples dans lesquels on est au quotidien dedans en tant qu'utilisateur, on va être pris par notre quotidien, en fait. Et le nurturing va permettre aussi euh, de, de fidéliser, c'est-à-dire euh, de leur proposer euh, soit des nouvelles fonctionnalités qu'ils n'ont pas, dont ils n'ont pas forcément euh, vu ou eu connaissance à travers, euh, à travers leur plateforme. Euh, ça va être de proposer euh, des, des webinars avec euh, par exemple, un nouveau partenaire, comme on, on fait le, c'est le cas aujourd'hui entre celle-ci et Pledzi, c'est voilà apporter en fait des touches un peu de rappel de euh, ce qu'on fait, qui on est, euh, nos évolutions et euh, pourquoi pas des programmes aussi euh, d'ambassadeurs euh, qui, fon qui fonctionnent bien. Si vos clients euh, sont aiment ce que vous faites, aiment votre produit, aiment votre solution, euh, ils seront à même de, de le de diffuser le message et de parler de vous. Complètement. Alors là, on est voulu euh, rentrer dans un schéma pour vous expliquer de manière très concrète comment l'alignement entre les deux, comment euh, finalement les flux d'informations vont circuler entre votre outil de marketing automation, donc votre outil de marketeur, et votre outil euh, commercial, donc euh, le, euh, la suite CRM que vous pouvez avoir. La première étape que vous voyez ici, euh, ça va être tout simplement l'acquisition les deux équipes peuvent aller chercher des nouveaux prospects et donc euh, comment vont-elles faire chacune à leur manière Niveau marketing, l'enjeu ça va être de mettre en place donc de l'inbound marketing. On va aller capter et aller chercher ses prospects grâce à les grâce au contenu euh, marketing. Et donc l'idée c'est que par exemple un, un livre blanc, euh, vous allez avoir un livre blanc que vous faites côté marketing, une, vous le rendez téléchargeable et euh, une personne qui vient remplir ce livre blanc devient un nouveau contact. Et dans votre routine marketing automation, ça, vous allez retrouver toute cette liste de contacts de personnes qui sont venues télécharger vos contenus. Donc, ça vous permet de, voilà, de, de déjà centraliser ce pool de personnes intéressées par ce que vous faites. Sur la partie euh, outbound, euh, là, on parle vraiment de prospection où euh, on va dire, ça, en général, alors ça dépend. Soit ça dépend comment vous êtes organisé. Soit ce sont les commerciaux qui le font euh, d'eux-mêmes, soit ils sont épaulés par euh, des équipes marketing. Mais c'est vraiment d'aller chercher euh, du pro, du pros, des prospects euh, et, et voilà, de faire une démarche sortante pour aller pour aller chercher des prospects. Donc, euh, on peut faire euh, des, a, des appels avec un, un listing et vous appelez. Le but est de décrocher un rendez-vous. Donc, si vous réussissez en fait à avoir un premier contact et un premier rendez-vous qui peut être intéressant, dans ces cas-là, c'est l'information rentre euh, par le CRM puisqu'on va créer la fiche client. Euh, la fiche prospect dans votre CRM et dans ces cas là l'idée c'est vraiment de faire remonter l'information euh, au niveau du, de votre outil de marketing automation pourquoi Parce que ça arrive et euh, je vous parle d'expérience ça arrive que euh, on fasse des démarches en outbound où on va aller euh, euh, contacter un, un potentiel prospect euh, quelqu'un qui, qui nous intéresserait et en fait cette personne ne répond pas forcément à nos sollicitations mais euh, a vu notre nom et donc va venir via lin band pour euh, pour rentrer en fait dans le cycle et dans ces cas-là il va se dire ah bah j'ai vu euh, directement sur le site internet ou euh, j'ai vu sur les réseaux sociaux en plus derrière il va y avoir un un, un livre blanc à télécharger et donc il va rentrer par l'outil de marketing automation alors que vous l'avez déjà enfin contacté par le par la haute bande et donc c'est vraiment important de faire communiquer les deux pour pas être en doublon et vraiment d'avoir une fluidité de l'information et de pouvoir euh, ne pas harceler aussi euh, vos prospects, mais euh, mmh. voilà, vraiment de, de bien les connaître. Mmh. Euh, je rebondis sur les questions. Euh, donc, John John, sur euh, le préciser, l'avantage, la différence entre les deux, c'est ce qu'on va on, on va détailler au fur et à mesure. Euh, N'hésitez pas s'il y a des questions peut-être plus plairées, précises sur euh, exactement la différence. Mais je pense que déjà, ce schéma-là va répondre à une partie. Audrey, sur la partie démarrer, combien faut-il de contenu On y viendra après. Il y a Mélanie qui va faire un retour d'expérience, euh, justement, sur comment elle a fait pour démarrer, etc. Donc, je pense que ce sera intéressant d'en parler à ce moment-là. Mais euh, on n'oublie pas vos questions. <rire> Quelques exemples d'acquisition pour faire un point clé sur cette partie acquisition. Euh, déjà en in-band, euh, le, le, le point important, c'est que vous avez, donc on, on parlait tout à l'heure de cette landing page, hein, avec ces téléchargements que vous allez pouvoir faire. Euh, donc ça, c'est un, un, un bon levier côté marketing que vous allez pouvoir utiliser. Euh, ce qui est intéressant, donc c'est que tous les contenus que vous faites, un article de blog, infographie, etc. L'enjeu aussi côté marketing, c'est d'en faire la promotion. Vous avez votre contenu, très bien. Mais si personne le voit et qu'il est que sur votre site, il y a peu de chances que vous ayez beaucoup de téléchargements. Donc, l'idée, c'est de venir le diffuser euh, de, de manière très large, que ce soit à travers les réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, Twitter ou autres, Les emailing, pousser à votre base de données, votre nouveau contenu. Et, euh, et on peut imaginer aussi des ads, euh, des Facebook ads, LinkedIn ads, AdWords. L'enjeu derrière, c'est que, euh, pareil, vous poussez votre contenu, votre livre blanc, et, et derrière, ça vous permet de capter de nouveaux prospects sur la partie outbound euh, je vous donnais comme exemple euh, tout à l'heure le, le fait d'appeler euh, et de faire un euh, d'avoir une liste de contacts qu'on appelle pour essayer de décrocher un rendez-vous donc ça c'est ce qu'on appelle le cold calling euh, vous avez aussi le cold emailing donc ça c'est vraiment de la prospection à froid on va envoyer des emails euh, à une base très segmentée on va se dire euh, voilà on veut on veut toucher euh, euh, les les je ne sais pas, les directeurs financiers euh, euh, des, agences de, des agences de communication, des grosses agences de communication, par exemple, pour les très grosses, ils ont un directeur financier. Euh, et voilà, on, on s'adresse à eux, on leur fait un emailing spécifique, on leur pousse en... Ce qui, ce qui est intéressant aussi, c'est de mixer, en fait, une bande et la haute c'est-à-dire que dans les, email, les calls d'emailing, on peut aussi leur pousser un contenu adapté, spécifique, qui va les intéresser, qui va les accrocher. Donc, ça, n'hésitez euh, ça, pas aussi à faire vraiment euh, le lien entre, entre les deux. Et, euh, et après, évidemment, vous pouvez utiliser euh, tous les systèmes euh, d'ads euh, que Joël a précisé. Exactement. Donc ça, c'était la première étape. Euh, une fois que vous avez capté votre prospect, qu'il est du coup désormais dans votre outil de marketing automation et dans votre outil de CRM. L'enjeu, c'est de le faire grandir dans sa réflexion. Donc on arrive sur cette phase de nurturing. Un hein, nurturing du mot euh, nourrir, tout un, voilà, nurture en anglais, donc nourrir. Euh, L'enjeu, c'est donc de le faire grandir dans sa réflexion pour petit à petit l'amener à l'achat de vos services ou de votre solution. On commence par cette première étape de découverte. Euh, sur cette première euh, étape, l'enjeu c'est de, de lui donner un peu les bases de ce que vous proposez, de le faire monter en compétence. Donc si on prend cet aspect marketing, hein, donc euh, la partie rose, la partie en haut du schéma, euh, donc sur cette partie marketing, l'idée c'est de le mettre dans des boucles de d'emailing, donc dans des boucles qu'on appelle workflow, qui leur enfin, qui permet à ce prospect de monter en compétence. Et euh, dans ces boucles d'emailing, on va lui envoyer du contenu donc en phase découverte, donc qui reste très généraliste sur ce que vous proposez pour qu'il ait toutes ces notions de base. Euh, et en fait, comme des, dans des outils de marketing automation, non seulement vous allez paramétrer cette suite d'emails, mais surtout derrière, euh, vous allez pouvoir euh, scorer pardon, la maturité du contact. Donc, dès qu'il télécharge un contenu, euh, dès qu'il consomme un article de blog qui va sur votre site, etc., il gagne des points. Et donc, à partir d'un certain nombre de points, donc là, par exemple, pour cette phase découverte, c'est 20 points. Euh, voilà, quand il a acquis ces 20 points, on le fait avancer en phase d'évaluation jusqu'à phase d'achat. Donc ça, c'est un premier axe. Autre point aussi intéressant euh, que vous permet des outils de marketing automation, c'est euh, de pouvoir euh, avoir des formulaires, par exemple chez hein, c'est ce qu'on propose, des formulaires intelligents. Donc dès qu'une personne vient faire un téléchargement de vos contenus, on lui pose des questions différentes, ce qui nous permet petit à petit de collecter de l'information sur Solid. donc Donc on, on en apprend toujours plus hein, sur lui, hein, savoir son numéro de téléphone, sa fonction, euh, ce qui vient de tel ou tel pays, voilà, en fonction des, des, des intérêts que vous avez ou des volontés voilà, de, de, de mieux, mieux le connaître. Euh, et en fonction de ces informations-là, vous allez pouvoir orienter vos communications à la fois côté marketing, donc lui pousser du contenu qui l'intéresse et cette information redescend comme les deux communiquent. Hein, vous pouvez voir qu'il y a les flèches qui vont dans les deux sens. Euh, ces informations-là que vous, vous collectez à chaque téléchargement vont descendre dans votre CRM et vont servir aux commerciaux pour, pareil, engager les échanges et, et mieux connaître le lead aussi côté commercial. Là, on, on l'évoque euh, d'ailleurs avec justement euh, cette flèche euh, bidirectionnelle. Euh, c'est à, euh, à partir du moment où le lead est, euh, finit cette phase de découverte, euh, c'est intéressant en fait de le passer à l'équipe commerciale. Donc C'est vraiment euh, un lead qu'on appelle MQL pour Marketing Qualified Leads. Euh, il passe dans les mains du, des équipes commerciales. Et, et on va euh, ensuite, euh, le, on va dire, l'évaluer, le qualifier au niveau commercial euh, pour le passer en sales qualified lead, donc en lead SQL. Et donc, cette info aussi remonte, euh, l'important, c'est de remonter cette information au niveau aussi du marketing automation. Pourquoi Parce que euh, par, parfois, ça peut arriver qu'on se dise, euh, bon, bah ce lead-là est passé en MQL, il est passé chez les commerciaux, sauf, que bah non c'est peut-être pas pertinent, il n'est peut-être pas si mature, il faut le renvoyer entre guillemets dans cette phase de découverte, il n'est pas encore suffisamment mature pour être pris en charge par les commerciaux. Donc c'est vraiment important d'avoir cette fluidité d'information Exactement. Donc là-dessus, on vous a fait un petit schéma euh, pour rendre les choses beaucoup plus claires. Maintenant que vous avez cet aspect théorique de comment ça fonctionne et où vont les flux d'informations, comment concrètement ça se passe dans votre quotidien euh, de marketeur et de commercial. Alors ici, voilà, donc on est sur une landing page. Euh, on a donc un lead qui va venir télécharger, un marketing de la société Pledi, Donc il remplit ces informations pour accéder au livre blanc, les cercles, règles d'or du, du messaging digital. Il remplit son bouton de téléchargement. De son côté à lui, il va recevoir par mail le fameux livre blanc. Et niveau marketing, on va voir ce qui se passe. Donc là, il y a eu un téléchargement de contenu. On peut voir tout de suite côté contact, voilà, qu'il y a un nouveau contact qui s'est créé. On prend l'exemple de Pledi, on est dans l'outil Pledi. Euh, donc là, on peut voir donc la piste de marketing. On peut voir qu'on le connaît donc depuis le 23 juin, la, le jour de son téléchargement. Il est venu par du trafic direct. Il a gagné 15 points parce que c'est un contenu à forte valeur ajoutée. À droite, on peut voir donc toutes les informations collectées via les formulaires. Donc, on peut voir voilà qu'on a eu son adresse mail notamment, qui s'est automatiquement créé côté celle-ci. Donc, ça c'est intéressant. Les commerciales ont l'info en direct. Et tout en bas, on peut voir euh, donc les contenus qu'il a téléchargés. Là, en, en l'occurrence, c'est son premier téléchargement. Donc, il a voilà consommé le contenu newsletter. Il a gagné ses fameux 15 points. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir tracer ce parcours au fur et à mesure. Hein. Euh, voilà. On va côté celle-ci maintenant qu'est-ce qui se passe niveau commercial côté celle-ci on est sur cette fiche euh, enfin cette piste du contact hein, donc on peut voir c'est la piste de marketing euh, on a toutes les informations du contact et on a euh, voilà les informations clés hein, nom prénom euh, fonction email Si on veut aller plus loin dans la compréhension de ce lead, eh ben, on retrouve les informations clés. Donc, le scoring dans Pledzi, on peut voir qu'il a 15 points, donc il commence à grandir en maturité. La piste euh, Pledzi, pareil, pour lui donner accès, euh, le commercial peut également accéder à la fiche contact hein, qu'on a vue côté marketing. Donc, ça lui permet aussi de comprendre ce parcours s'il veut aller plus loin dans la compréhension de ce L'origine de la piste, donc trafic direct, c'est aussi intéressant de voir, par exemple, qu'on l'a connu via un poste réseau social, via un emailing, là c'est du trafic direct, très bien. Il est inscrit à la newsletter, très bien. Et il a demandé le contenu de la newsletter. Maintenant, si on fait par exemple une petite modification, on est du coup, du coup commercial, on a eu un appel téléphonique, on a échangé avec marketing, on peut voir que euh, voilà, sa fonction, c'est assistant. Donc, on met à jour son euh, son CRM, euh, voilà, pour son suivi personnalisé. Et donc, on voit l'info hein, dans le CRM. Qu'est-ce qui se passe côté, mar euh, côté marketing Donc, dans votre outil de marketing automation. Eh bien là, on voit fonction, on l'avait pas. Hein, vu que ça, ça a été mis, à bah, jour par un commercial on met à jour son euh, outil de marketing et là, paf, on voit arriver cette fonction qui a été euh, du coup euh, remplie à la mano euh, par un commercial sur euh, sur son CRM et donc ça se met automatiquement à jour au niveau, niveau marketing. Très Ce qui permettra aussi d'ailleurs, euh, du coup, dans le ma dans l'outil de marketing euh, automation, de lui fournir le contenu pertinent à son métier, à sa fonction et, euh, et, et de voilà de pas lui fournir un contenu qui ne lui correspond pas. Exactement, d'adapter sa communication, ouais, complètement. Pour vous montrer également en termes de configuration, comment ça se passe finalement pour que les deux outils communiquent bien. Donc là, on est dans Pledzi, on a cliqué sur le CRM, celle-ci. On peut voir que, en fait, c'est un jeu de flèches. C'est aussi simple que ça. Vous allez définir mon emailing, je veux que ça aille dans les deux sens. Donc la flèche du milieu. Donc ça met à jour à la fois dans Pledzi et à la fois dans le CRM quand chacun modifie cette partie-là. Il y a les flèches de gauche et les flèches de droite, donc ça peut automatiquement se mettre à jour que d'un côté ou que de l'autre. Donc voilà, c'est aussi, aussi simple que ça. Euh, vous allez pouvoir mettre à jour les champs. Sachant que cet aspect configuration, euh, ce qui est intéressant aussi, c'est que vous l'avez fait une fois, vous l'avez fait, euh, c'est tout. <rire> vous y revenez plus. Là, c'est vraiment pour vous montrer comment ça se passe au lancement, mais, euh, mais derrière, une fois que vous avez synchronisé vos, vos deux outils, plus besoin d'y toucher. Quoi. Oui, voilà. On... <rire> D'ailleurs, enfin, si... Euh c'est tout l'enjeu d'avoir des outils qui communiquent, c'est que ça soit très simple. Donc, c'est à partir du moment où, la, où vous prenez en, euh, ce genre d'outil, par exemple, celle-ci et Pledzi, euh, et dans ces cas-là, vous êtes accompagné sur la phase de setup et de paramétrage, et ensuite, euh, et ensuite, on va dire, vous retournez dans votre quotidien pour générer du business et vous n'avez plus du tout euh, euh, besoin de toucher aux problématiques techniques de, paramé de paramétrage. Complètement. <coughs> Euh, sur la... Du coup, une, une fois euh, qu'on a créé euh, ces opportunités, euh, dont celle-ci, euh, qu'on a, qu a tous les contacts, on a pas mal d'informations, on va dire, là, c'est vraiment... Euh... Le rôle du commercial, c'est voilà la magie du, du commercial, de l'humain qui rentre en jeu. Euh, évidemment, ça, ça, c'est grâce aussi, en fait, l'outil CRM vient en support et en aide euh, au commercial, mais l'humain reste quand même très, très important. Euh, et donc, le CRM va permettre euh, d'aider à engager ses leads. Donc, notamment grâce à la mise en place d'un pipeline de vente plus, euh, assez précis, on va avoir euh, des étapes et, que le commercial va pouvoir suivre. Et en fonction de chaque, de chaque étape, euh, on va pouvoir aussi neurterer le, le prospect euh, via le marketing automation. C'est vraiment cette remontée, toujours ce, ce flux constant. Euh, ensuite, une fois que... Voilà, toutes les démonstrations, euh, la preuve de la, la pertinence de votre solution euh, est mise en place. Vous allez pouvoir euh, éditer votre, de, votre devis euh, directement dans de votre CRM, l'envoyer à votre prospect, le traquer. Euh, c'est aussi euh, c'est aussi intéressant parce que ça vous ça vous permet euh, de, de dire euh, de savoir en fait. Quand recontacter votre prospect. Si euh, si votre, euh, vous voyez que votre prospect a, a ouvert votre email et votre devis et qu'il est en train de le regarder, c'est peut-être le bon moment pour vous de le contacter et, parce que vous savez qu'il est sur le sujet, qu'il a le temps, qu'il n'est pas sur une autre problématique. Euh, et après, vous avez aussi un système d'automation de, euh, euh, directement depuis votre CRM, puisque vous pouvez envoyer des emails, ce qui vous permet, le sales automation vous permet en fait d'envoyer des emails vraiment depuis le commercial, qui n'est pas sur la marque. Euh, euh, par exemple, je prends, je prends notre cas, mais la marque celle-ci, mais qui va être nos commerciaux qui vont envoyer un email plus personnalisé à leurs prospects. Et, et donc ça, c'est pareil, euh, toutes ces étapes, on les suit euh, notamment en termes de KPIs avec euh, les rendez-vous les rendez euh, faits par les commerciaux, les démos produits, les différentes tâches et les relances que l'on peut se mettre directement dans son CRM. Et, euh, et ça fait avancer euh, le prospect sur sa ligne de vie euh, de prospect. Complètement. Donc là, donc, euh, voilà, sur toutes ces étapes de nurturing, comment on le fait évoluer de la phase découverte, évaluation, achat euh, Ce qui va être intéressant, voilà, très rapidement, vous voyez un petit schéma de workflow, euh, comment ça peut se matérialiser chez Pledzi. Euh, donc de manière très simple, hein, ça fonctionne en drag and drop, c'est ultra intuitif. Euh, ici, vous avez un exemple de workflow euh, qu'on peut regarder. Tac. Voilà, on peut voir que euh, là, on décide donc, de ne retenir un contact qui a plus de ah, 10 points, ouais. donc euh, qui montre une certaine maturité. On va créer son workflow avec l'email 1, un petit délai. Là, par exemple, il reçoit un contenu. S'il l'a téléchargé, il reçoit euh, tel email. S'il n'a pas le téléchargé, tel autre email, voilà. De manière très simple, vous allez pouvoir supprimer des éléments, en rajouter, en drag and drop. Donc C'est vraiment très, très, très simple et, et ça vous permet de créer votre workflow de manière intuitive. Tout ce système il y a un système de workflow automatisé, parce que vous allez voir, dès que vous en faites deux, trois, ça prend du temps. Et, euh, et ça aussi, on appelle ça les campagnes intelligentes. Euh, ça vous permet de, de pouvoir faire tout ça de manière très simple. Une fois qu'on qu a fait évoluer donc, ce prospect dans chacune des étapes, hein, découverte, évaluation, achat, qu'il a gagné des points qui lui permettent de, de montrer cette maturité et donc qu'il est devenu client, vient en jeu tous les éléments dont tu parlais Ménanie tout à l'heure, qui est euh, de facturation, de relance de facturation et de fidélisation. C'est ça, c'est un peu, on va dire, la, la, la partie euh, importante euh, quand on suit euh, les, les chiffres et, euh, et l'augmentation du chiffre d'affaires euh, de son entreprise, c'est vraiment euh, cette cette conversion de, euh, de prospect à client et, euh, et d'être capable euh, de, de dire, ben voilà, mon devis est signé, euh, ma proposition commerciale est acceptée, je vais pouvoir facturer euh, mon client et euh, déjà avec un système de signature électronique, vous allez pouvoir faire signer le devis et donc suivre euh, que le devis est bien accepté. Euh, facturer en ligne également, passer votre devis euh, très rapidement, très facilement quasiment en un clic euh, de, du devis à la facture, d'envoyer tout ça par, e par email et de suivre le paiement et de s'assurer que, euh, que le paiement est bien fait et, euh, et, et que vous n'avez pas besoin forcément de relancer euh, à la main. On a, enfin, on a beaucoup de, de clients qui viennent chez nous, qui auparavant euh, géraient un peu tout par Excel et... Euh, et faisait euh, se disait bah voilà essayer de, de rapprocher en fait leur facture avec leur compte en banque en disant ah bah voilà le client A, euh, bah, a ne m'a pas encore payé il est en retard il est en retard faut que je le relance faut que je l'appelle que j'envoie je un mail tout ça peut être automatisé grâce à un CRM et c'est euh, vraiment tout l'enjeu et donc à partir du moment où euh, ce prospect devient client euh, c'est pareil il y a ce besoin d'information euh, et de remonter dans euh, votre outil de marketing automation pour pouvoir continuer à, à le norturer sans forcément, euh, enfin, tout en adaptant le, le contenu que vous lui envoyez. Parce que si une personne est déjà et devient cliente, vous allez arrêter de lui envoyer un, un contenu en disant euh, « Prenez notre, euh, notre solution, c'est la meilleure pour vous » puisqu'il a déjà signé, donc vous n'avez plus besoin de le convaincre dans ce sens-là. Mais par contre, vous pouvez le nerterer comme je l'évoquais en début de webinaire sur, euh, sur tout ce qui, ce qui est euh, programme d'ambassadeur, programme de fidélisation, etc. Donc, je vous donne un, un exemple euh, de ce qui se fait sur celle-ci c'est, voilà, on, on réalise une, une facture, euh, on envoie la facture par email mail la, notre client, enfin, notre prospect qui devient client, du coup, euh, se reçoit, reçoit, euh, reçoit cet email il reçoit un lien de paiement, il a juste besoin de cliquer ici pour pouvoir payer en ligne par carte bancaire, et directement, dès que c'est fait, en fait, dans votre CRN, donc là dans celle-ci, vous avez euh, la facture qui est euh, flaguée en tant que payée et donc vous avez vous avez plus rien à faire. Et si elle est euh, flaguée en retard parce que la personne n'a pas payé, dans ces cas-là, il y a un système de relance euh, automatique. Euh, ça, avant vraiment... de passer un peu au témoignage, je pense qu'on peut peut-être reprendre un petit peu les questions. Euh, ouais. Je vois euh, le Clément qui dit « comment évolue le scoring automatiquement, manuellement, via des actions celles-ci » Euh, je te laisse peut-être répondre, Joël, puisque le scoring, c'est plus euh, dans Pledsy. Ouais, pour le coup, le le scoring, c'est plutôt dans l'outil Euh L'idée, c'est qu'à chaque action, donc à chaque téléchargement de contenu, nous, le scoring, il est basé sur trois éléments. Dès que vous téléchargez un contenu, vous pouvez gagner des points. Dès que vous êtes euh, sur les pages clés du site, pareil, euh, la page, par exemple, le pricing, c'est intéressant de lui attribuer quelques points. Et dès que vous envoyez un emailing, vous pouvez scorer les taux d'ouverture, taux de clics. Euh, donc, c'est vraiment basé sur ça. Et donc, ça va se faire automatiquement dès qu'une de ces trois actions est faite. Et ça, derrière, le nombre de points, c'est vous qui le paramétrez au moment où vous mettez votre contenu dans Pledsy, au moment où vous mettez vos liens de tracking sur le site, vous dites bah, « je veux tel et tel point que ce soit attribué, etc. » Nous, là-dessus, tout ce système de scoring, euh, on a un accompagnement chez Pledsy, et donc vous êtes aussi accompagné sur finalement quel point adresser pour quel type d'action. Donc là-dessus, vous serez aiguillé. Et je préciserai aussi, parce que euh, nous, on, on s'est mis à utiliser Pledsy euh, chez celle-ci euh, cette année, euh, depuis, depuis le début de l'année ça fait 12 ans qu'on existe donc auparavant on faisait quand même euh, on avait quand même des outils de marketing euh, et du coup on a importé aussi euh, des, euh, des bases euh, de nos anciens outils euh, et donc, on a aussi pu créer des workflows qui génèrent des points. Par exemple, en disant, ben voilà, j'importe mes clients avec lesquels je souhaite communiquer, euh, je n'ai pas envie qu'ils soient… Enfin, voilà, je, peux, je peux créer des workflows avec un statut client, je peux créer un workflow qui leur génère X points. Euh, voilà, C'est vraiment hyper paramétrable. Donc, Vous faites vraiment comment comme vous avez l'habitude de travailler. Vraiment. Sur la question du RGPD pour la collecte des informations, c'est pareil, je pense que ça, c'est plus sur les formulaires Pledi, donc je te laisse la main, Joël. Euh, ouais. alors euh, du coup sur la question euh, sur la partie RGPD, nous là-dessus on est complètement aux normes, hein. c'est aussi l'énorme avantage euh, forcément à chaque téléchargement on rajoute une petite case à ticket sur le RGPD qu'on s'assure d'avoir bien le consentement pareil, quelqu'un qui vous challenge en disant euh, quelles sont les informations que vous avez sur nous hop, vous lui envoyez la fiche contact qu'on a aujourd'hui donc c'est ultra clair, on est ultra limpide là-dessus euh, et forcément on est complètement aux normes comme on, on le disait, on est deux, sol enfin, deux solutions françaises, donc euh, toutes les, les normes françaises sur le sujet, on les a bien cadré et pour le coup euh, voilà il n'y a aucun problème là-dessus euh, sur la euh, je, je, je fais le lien avec le, le chat euh, le connecteur permet de synchroniser les champs entre les deux solutions mais ce qu'il permet d'automatiser des actions par exemple créer une opportunité euh, oui tout à fait c'est enfin le, le but c'est vraiment de pousser le, le lead jusqu'au bout et de créer l'opportunité dans celle-ci donc là, on vous a montré l'exemple de la création d'une fiche de contact, mais c'est pareil, ça va créer ça peut ça va créer la fiche société, ça va créer l'opportunité. Oui. Euh, je pense qu'il y a pas mal aussi de, de questions qui vont être répondues avec ton retour d'expérience, Mélanie. Oui, je peux enchaîner sur le retour d'expérience. Euh, donc, comme je vous le disais, euh, j'ai, voilà, chez celle-ci, euh, donc là, enfin, voilà, c'était vraiment mon retour d'expérience de Mélanie en tant que directrice marketing, puisque j'utilise les deux, les deux outils. Euh, on utilise Pledi depuis, euh, depuis le début d'année maintenant. On avait euh, auparavant d'autres euh, outils de marketing automation, mais euh, on a voulu changer déjà pour avoir une solution française euh, qui était assez importante pour nous. Enfin, euh, c'est quelque chose euh, pour lequel on fait très attention. On a des données qui sont hébergées en France euh, chez celle-ci. On a une solution, on développe tout en interne en France. Et euh, voilà, c'est des valeurs qui nous tiennent à cœur. Et donc, euh, autant utiliser des outils euh, français euh, quand on a des outils performants français. Donc, euh, donc c'est pour ça qu'on a qu'on a changé notamment. On voulait également euh, pousser un peu plus l'automatisation du nurturing. Pourquoi je dis ça C'est parce que euh, auparavant, on avait euh, des systèmes de workflow euh, qui poussaient du nurturing. Par contre, le contenu n'était pas forcément euh, dynamique, c'est-à-dire qu'on n'allait pas forcément pousser le Contenu le plus adapté à la personne, euh, puisqu'on poussait un peu le voilà dès qu'on qu sortait un contenu, c'était moins facilement euh, tagable comme un contenu je sais pas CRM, un contenu de facturation, un, un contenu qui va intéresser telle telle fonction, tel métier, tel secteur d'activité. Donc là c'est vraiment automatiser euh, euh, ce nurturing euh, qui nous a intéressé. D'avoir également une meilleure connaissance de la vie du prospect. Euh, pourquoi Parce que euh, euh, voilà, comme, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, on transmet euh, au marketing, on transmet les leads aux équipes commerciales. Euh, L'équipe commerciale, euh, c'est toujours intéressant en fait pour eux de savoir euh, si on, si la personne a est venue directement, euh, si en fait en voilà, on l'a gagné entre guillemets en one shot ou est-ce que euh, la personne est venue, elle a, elle, elle a fait toutes les pages du site, elle est, elle est revenue, elle est allée voir des témoignages, elle est allée voir euh, télécharger un contenu euh, type livre blanc, elle est sur le blog, tel et tel article, etc. Ça donne en fait matière à l'équipe commerciale pour engager la conversation et, euh, et répondre au mieux aux besoins. Et ensuite, euh, optimiser le traitement de nos leads MQL. Pourquoi je dis ça C'est parce que euh, nous, on a un... en fait, on a beaucoup de leads qui sont entrants et euh, qui sont directement en fait, des leads SQL. Pourquoi Parce que ce sont des leads qui nous font une demande de démo ou une demande euh, d'essai de, gratuit de la solution. Donc, ce, ce sont des personnes en fait qui, euh, qui montrent déjà leur fort intérêt euh, pour, euh, pour notre solution. Et donc, on avait tous ces leads... Euh, qui sont euh, des téléchargements de ressources, qui sont euh, des inscriptions à des webinaires, qui sont intéressés mais qui font pas forcément cette démarche proactive d'aller demander à être appelé par un expert et, euh, et donc nous il nous fallait un système qui permettrait d'optimiser euh, ce traitement des leads et notamment euh, ce scoring donc c'est voilà c'est pour ça euh, qu'on a choisi aussi euh, Plaidy. Je, je vous ai mis un exemple de contenu qu'on diffuse euh, grâce à Pledzi. Euh, on... Il y avait une question tout à l'heure sur le nombre de contenus. Euh, ouais. Nous, on avait 12 ans des. Enfin, on a 12 ans d'existence, donc on avait quand même beaucoup de contenu. Et, euh... Et on a beaucoup de livres blancs, on a beaucoup d'articles de blog. Euh, donc on n'a pas été trop, ça n'a pas été trop difficile en fait euh, de mettre en place puisque puisqu'on avait déjà tout le contenu. Et, euh, et donc là, c'est un exemple de contenu qu'on a fait assez récemment. Euh, qui sont des... Ce sont des livres blancs. Donc euh, si vous prenez l'exemple du deuxième, qui est le guide pour convertir vos un... visiteurs en leads qualifiés. C'est un contenu qu'on a proposé à 759 euh, personnes euh, donc qui sont arrivées sur la, la landing page qui contient euh, ce contenu. On a eu euh, 50% à peu près de, de téléchargement de ce livre blanc. Et sur tous ces téléchargements, on a eu 171 personnes qui sont des personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, ils sont vraiment des nouveaux leads, vraiment de l'acquisition de leads grâce à ce livre blanc. Et ça nous permet en fait euh, d'avoir cette statistique et de, cette information de dire à la fois ça nous permet de c'est du contenu qui nous permet de générer des nouveaux leads, mais c'est aussi du contenu qui intéresse nos leads en cours. Donc après, on peut rentrer dans le dans le détail et avoir les, les informations est-ce que euh, c'est ce, un, un est le deuxième contenu ou le dixième que la personne consomme, mais euh, mais voilà, ça donne déjà cette proportion. Mmh. Et ce qui est intéressant aussi, euh, là, depuis six mois qu'on utilise, euh, du coup, conjointement les deux solutions, euh, c'est vraiment les retours des équipes commerciales euh, chez nous, puisque, euh, en fait, ils ont un, une meilleure vision euh, du, pro, du prospect et de, de ce qui les intéresse, à la fois sur les intérêts au moment de la qualification, et, euh, et aussi, en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça leur donne un... Une première accroche, en fait, hein, voilà, le, le petit truc qui va faire que euh, ça va engager la conversation euh, lors du premier contact. C'est, on va dire, plus facile d'appeler quelqu'un en lui disant Voilà, euh, j'ai vu que vous étiez intéressé euh, par euh, la génération de leads et euh, de leads qualifiés, parce que par exemple, ils ont téléchargé le guide, euh, le fameux guide euh, numéro 2 sur, sur ma présentation, euh, plutôt que de dire ah, Vous êtes intéressé par un CRM, un, un outil de facturation ou de pré-comptabilité voilà, on va rentrer dans une vision très généraliste et très globale, alors qu'on peut être très précis sur notre discours et vraiment correspondre au mieux à notre, à notre interlocuteur. Mmh, complètement. Euh, ouais, C'est ultra intéressant, en tout cas, de voir ces beaux KPI, euh, ces beaux taux de conversion qu'il y a, ces nouveaux leads, et c'est vrai que ça permet tout de suite d'orienter et de mieux comprendre euh, quelles, quelles, finalement, sont les thématiques à bien adresser euh, quelles sont les thématiques qui plaisent et, et même rentrer dans le détail de chaque lead euh, du coup qui concrètement a téléchargé son contenu et adapté euh, derrière c'est exactement ce que ce que tu disais Mélanie euh, alors on a bien débordé en termes de timing euh, on est quasiment euh, à euh, une est heure. La, dernière, est la dernière slide voilà, voilà. ce qui oh. va être intéressant aussi c'est de vous montrer ce combo après on oui. reprendra toute la partie question mais on voulait surtout vous oui. expliquer euh, pourquoi c'est ultra pertinent euh, finalement cet alignement marketing et surtout d'avoir les outils adaptés euh, premier point ce, ce combo Pledzi celle-ci, c'est aussi regarder et avoir des outils à la taille de vos équipes. Euh, si on fait un focus, par exemple, sur Pledzi, nous, on est dédié à des équipes marketing PME qui sont une et cinq personnes côté marketing qui veulent un outil facile à prendre en main et avoir des résultats rapidement. Les premiers résultats avec Pledzi, ça tombe euh, euh, au bout d'un mois. Donc, c'est important d'avoir vraiment cet outil adapté à la taille de ces équipes marketing. Côté, bah, côté celle-ci, euh, pareil, nous s'adresse euh, au, au PME. Euh, on va sur, Souvent, les équipes commerciales sont, sont un peu plus grosses. Donc, on va s'adresser à des équipes commerciales de 5-10 personnes comme à des équipes commerciales de 100, 150, 200 personnes. Euh, et l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de collaboration euh, et de tout le monde a accès à la fiche client, à la, la fiche société pour avoir accès à l'information euh, du prospect ou du client. Et, euh, et c'est pareil, enfin, nous c'est, si tout est, enfin, on va dire, l'étape de paramétrage des pipelines, etc., mais en, en 5, 10, 15 jours, vous avez euh, évidemment vos premiers résultats, tout dépend aussi de ce que vous vendez, euh, oui, exactement. bien sûr. Donc c'est bien de, de vraiment avoir voilà, un outil adapté aux tailles de chacune de vos, de vos équipes, à la fois marketing et commercial, et pas partir forcément sur du tout en un, parce que parfois, ce n'est pas forcément adapté à la taille de vos équipes marketing ou équipe commerciales. Là, vous avez vraiment l'outil adéquat, pour euh, chacune des équipes. Logiciel français, mine de rien, euh, ça peut paraître chauvin vu comme ça, mais euh, mais ce qui est intéressant, c'est surtout que euh, on le voit hein, d'ailleurs sur toutes les entreprises à cheval, sur la sécurité, c'est un, un point important. Euh, nos données sont hébergées en France, euh, que ce soit chez Pledzi ou chez celle-ci. Et, et ça, euh, voilà c'est aussi ultra intéressant de se dire où on sait où sont nos données et on a complètement la maîtrise de ça. Le fait qu'on soit spécialiste chacun dans nos secteurs mine de rien, ça aussi c'est intéressant. Euh, vous avez des ERP qui sont capables de faire euh, du marketing, euh, de, de la facturation, du, du CRM, euh, des, enfin euh, voilà, qui sont capables de faire plein de choses. Euh, mais derrière, ça reste un peu de la surface. C'est des très bons outils quand vous démarrez, etc. Enfin voilà, l'idée c'est pas de, de de critiquer forcément les confrères, mais c'est prendre conscience que si vous voulez structurer cette partie d'alignement marketing euh, et commercial, c'est important d'avoir des outils qui vous permettent euh, de le structurer et de vous emmener dans la durée, dans le déploiement de ces euh, de ces stratégies. Euh, donc ça, c'est quand même ultra important de se dire, voilà, au moins, on a un spécialiste dans chaque secteur et on sait où on va. Facile oui. présim, prise en main, on, on en parlait aussi tout à l'heure, euh, deux outils qui prennent très peu de temps euh, à être euh, déployés, euh, vous êtes accompagné dans le déploiement aussi ouais. de chacun de ces outils. Après, Donc, euh, ça, c'est un point qui est très important, euh, je pense, sur aussi, euh, tu évo évoquais euh, Joël, la, cette montée en compétence euh, des équipes, euh, cette évolution de l'entreprise, euh, la facilité de prise en main, c'est un critère, euh, peu importe le, la solution que vous choisissez, et c'est un critère qui est, à mon sens, essentiel, parce que vous allez avoir des nouvelles recrues, et ces nouvelles recrues, vous allez devoir les former sur votre solution, sur votre produit, sur votre offre. Euh, si en plus, vous devez passer six mois à les former sur euh, vos outils de gestion, euh, c'est on va, on va dire, c'est compliqué, ça prend du temps. Là, vous pouvez avoir quelqu'un d'opérationnel assez rapidement. Donc, c'est vraiment important que ce soit un critère, un critère euh, dans vos choix d'outils. Complètement. Complètement. Et dernier point, donc l'aspect bidirectionnel, euh, c'est important d'avoir deux outils qui communiquent bien euh, pour toutes les raisons qu'on a vues euh, au fil de l'eau de, de ce webinaire, euh, pouvoir répondre euh, rebondir en temps réel à la fois côté commercial et marketing dont adapter ses campagnes. Euh, c'est important d'avoir de, des choses fluides des deux côtés. Oui. Et, Et donc, donc ben, on, on arrivait euh, au bout, euh, au bout de la présentation. Euh, Ce que on va essayer de reprendre un peu les questions. Euh, évidemment, on a un peu débordé. Donc, si on répond pas à toutes les questions, évidemment, on vous répondra euh, euh, après le webinaire par email ou, euh, ou par téléphone. Euh, mais on va reprendre quand même quelques questions. Ouais. Là, je, je voyais notamment la, la dernière question sur, de Florian sur. Euh, sur euh, le suivi des clients tout au long du parcours, en utilisant les feedbacks, par exemple, on parlait de fidélisation tout à l'heure. J'imagine que la collecte de feedback est également automatisée pour connaître la satisfaction. Alors nous, euh, on utilise un système de feedback, euh, euh, un système de notes NPS pour le Net Promoter Score, ce qui va nous, nous donner, en fait, donner une note de 0 à, à 10 sur la satisfaction euh, euh, sur notre outil. Et en fait, en fonction des, des réponses, et, et des notes qui nous donnent, on va faire envoyer. En fait, on a des workflows dans Plaidy qui vont envoyer euh, sur euh, la demande de feedback pour avoir des, des notes sur euh, sur, du, sur Google, sur euh, Trustpilot, sur euh, des choses comme ça, pour aussi avoir des verbatims euh, qui peuvent être intéressants et euh, pour proposer euh, un, en, fon en fonction des en, en fonction euh, des clients euh, proposer des témoignages euh, à clients, etc., etc. Et donc, on a un outil qui nous permet de, de générer, en fait, ces NPS euh, directement sur notre outil. Et euh, en parallèle, du coup, ça, ça rentre dans Playdi et ça va, euh, ça va créer un workflow euh, dédié sur nos ambassadeurs ou et aussi sur euh, voilà nos détracteurs, ceux, ceux qui nous mettent une moins bonne note pour que ça soit généré derrière une opportunité dans, dans celle-ci et, euh, et que nos équipes commerciales et, euh, et nos équipes CSM puissent prendre le relais pour voir ce qui ne me convient pas. Complètement. Euh, je rebondis sur la, Clément, euh, la question de Clément Bossy. Du coup, quelle est la base maître au, au niveau des prospects, Pledzi ou celle-ci euh, C'est intéressant de voir aussi comment les deux peuvent s'articuler. Généralement, l'outil euh, de Marketing Automation, donc l'outil Pledzi, vous permet du coup de capter euh, vos prospects euh, à travers vos campagnes marketing, etc., ceux qui remplissent vos formulaires, de les faire grandir dans leurs réflexion et les prospects chauds, on les, on les envoie en CRM, donc, dans le CRM. Donc, Pledzi est généralement plutôt en amont du CRM et ensuite, vient euh, l'outil CRM qui permet de gérer ensuite tout l'aspect commercial de suivi de son prospect. Donc, euh, sur le suivi des prospects, euh, les deux s'emboîtent, enfin les deux s'imbriquent. Euh, mais l'idée, c'est que c'est euh, effectivement, Pledi vient les capter. Et après, sur le suivi commercial, où c'est le commercial qui gère, c'est euh, sur celle-ci. Euh, je vois que j'ai une question qui m'est dédiée. Euh, de Delphine, produisiez-vous autant de contenu avant d'utiliser celle Pledzi, euh, on, on faisait beaucoup de contenu. Euh, on s'est un peu, on va dire, densifié sur cette année, euh, sur les livres blancs. Euh, on en sort à peu près, on essaye d'en sortir un par mois, hein, tous les deux mois maximum. Et euh, on en faisait un petit peu moins auparavant. Mais voilà, c'est aussi parce que notre... Euh, enfin, Déjà, oui, on, on essaye d'être, on va dire, de faire des livrements un peu plus euh, sectoriels ou euh, qui répondent à une problématique d'une typologie de client, d'un secteur d'activité et, euh, et pour justement euh, faire du nurturing un peu plus adapté et personnalisé. Donc ça, mmh. vraiment, voilà, c'est depuis qu'on a plus dit qu'on qu le fait. Euh, ensuite, sur tout, tout ce qui est contenu, c'est aussi parce qu'on bah, grandit et donc euh, on, est, on est plus staffé aussi euh, en interne pour pouvoir produire ces contenus. Complètement. Et c'est aussi l'avantage de ce combo, c'est que derrière, vous avez un vrai gain de temps. Pledzi permet aussi d'automatiser toutes les tâches euh, un peu chronophages, que sont les paramétrages mailing la mise en place de workflow ou autre. Et effectivement, ça laisse plus de temps sur l'aspect stratégie. Et, euh, et du coup, c'est intéressant que Mélanie, tu le ressentes aussi sur certaines actions que tu euh, déploies plus, que tu adaptes. Pareil, je rebondis aussi sur la question de tout à l'heure. Tu as donné ton point de vue, Mélanie, qui était ultra intéressant pour apporter un petit complément de réponse sur le nombre de contenus qu'il faut pour démarrer. Euh, nous, ce qu'on préconise, c'est démarrer avec... Euh, voilà trois, quatre contenus, c'est amplement suffisant. L'idée, c'est justement de ne pas en avoir trop pour pouvoir mesurer l'impact que ça a derrière et faire du test and learn, en fait, adapter au fur et à mesure, euh, voilà, vos, vos, vos créations de contenu. Oui. Euh... Ensuite, des tips... À part euh, moi, vois... oui. Les <rire> oui, oui, c'est un, un gros challenge. Euh... Après, voilà, il y a... Parfois, on en, on, en, on en sort un peu moins, parfois un peu plus, c'est vraiment... Voilà, ça dépend aussi... Euh de ce qu'on a raconté. Enfin, faut que les évidemment les livres blancs doivent apporter de la valeur euh, à ceux qui les lisent. Donc, euh, donc il y a, y a un vrai travail. Et puis, euh, on se fait aussi accompagner par des. Ce que vous pouvez faire. Euh, certains sont sont un, un, plus en interne. D'autres sont faits aussi par des rédacteurs qui travaillent avec nous, euh, qui ne sont pas forcément en interne, mais qui ont l'habitude en fait de travailler de travailler avec nous et qui connaissent très très bien nos problématiques. Euh, je vois la question de Lola des tips pour motiver les commerciaux à rédiger des contenus ou à questionner leurs clients pour obtenir des idées de sujets. Euh, ben c'est vraiment en fait tout l'enjeu de la collaboration, c'est que euh, en fait faut, faut impliquer, il est essentiel d'impliquer les équipes des deux côtés et montrer l'importance et l'impact que ça a de travailler main dans la main, euh, parce que ça va vous per, vous permettre en fait de justifier en, en tant que marketeur vos demandes auprès des équipes commerciales en disant voilà. Moi, j'ai envie, j'ai envie d'adresser euh, ce secteur d'activité, ce, ce type de métier. Euh, est-ce que tu as déjà eu euh, des contacts avec euh, avec euh, ce type de persona euh, Est-ce que euh, est-ce que tu as des des éléments en fait que tu peux me donner euh, Est-ce que euh, tu as des clients que je pourrais contacter, etc. Et en fait, pour eux, c'est pour les, les équipes commerciales, c'est on va dire, bénéfique puisque derrière, ça va leur générer des leads, ça va leur générer des rendez-vous et, euh, et du coup, générer des nouveaux clients. Donc, euh, c'est vraiment leur montrer la valeur ajoutée euh, du travail euh, marketing pour eux et euh, ce que ça va leur apporter et les impliquer, en fait, dans les choix au lieu de leur imposer vraiment du, du, du contenu en disant « bah voilà, diffuse ça », la co-construction permet d'impliquer fortement euh, ouais. les, chaque personne, en fait. Ce qui marche bien aussi, Lola, euh, mine de rien, un commercial, ça fonctionne au, re au reward, donc euh, aussi à la récompense, c'est quelqu'un qui est très drivé par ses objectifs, euh, voilà, par sa volonté d'avancer, donc l'ajouter dans l'objectif des commerciaux, euh, les motiver, euh, briefer le directeur commercial en disant, voilà, il faut qu'au minimum un commercial fasse ça euh, et, et vraiment inciter derrière avec un petit, un petit voilà, une petite récompense. c'est pas obligé que ce soit financier. Euh, nous, par exemple, chez Pledi, on aime bien faire, euh, par exemple, on gagne une pizza euh, euh, si on a fait, euh, euh, on a des séances pro de prospection et si on atteint notre objectif de la séance de prospection euh, chez les commerciaux, voilà, et celui qui l'a fait et qui a le meilleur score, il a une pizza. Bon, c'est un truc tout bête mais voilà, ça marche à la ré à, comme ça, enfin, ça nous motive, ça permet de driver les équipes et ça, ça marche bien. Les petits challenges euh, entre équipes aussi fonctionnent bien euh, on va dire, euh, souvent les équipes commerciales euh, ont ce petit côté euh, compétiteur et, ouais. euh, et la qui, peut, qui est de la compétition, on va dire, bon enfant et, euh, et, et très saine, mais euh, qui va être, ah oui, euh, on, on va se faire un petit challenge sur le mois ou sur le trimestre, et, euh, et qui a, euh, bah, qui remporte ce challenge, et en fait, ils s'automotivent ils les uns les autres. Ça fonctionne bien. Ça bien Ensuite, j'ai une question d'Anne-Laure sur ouais. l'organisation d'équipe. Votre co est un binôme avec un profil marketing sur Pledis, un profil commercial sur celle-ci. Euh, je dirais plutôt oui avec un accès sur les deux. Euh, C'est-à-dire que le profil marketing doit avoir accès à Pledzi et à celle-ci, et le profils commercial a un accès à Pledzi et à celle-ci également. C'est pas parce que euh, on fait du, du marketing euh, qu'on doit être que focus sur notre outil de marketing automation et inversement. Il faut pouvoir maîtriser les deux les deux solutions. Et euh, je vous donne l'exemple de comment nous on travaille euh, en interne. On, en fait, avec mon homologue côté commercial, on se fait des points très réguliers sur la qualité des leads. Sur euh, voilà, c'est vraiment des points qualitatifs sur euh, sur ce qu'on génère, comment on peut optimiser derrière, comment euh, lui de son côté ça peut être mieux pris en charge ou euh, adapter un discours, etc. Et, euh, et nous, par exemple, se dire ah bah, faudrait qu'on fasse plus une campagne sur tel sujet parce que euh, parce qu'en ce moment je ne sais pas pourquoi les agences immobilières ça marche hyper bien. Euh, euh, il faut essayer d'aller creuser ce sujet-là. Et donc, on va créer du contenu en fonction des retours. Et donc, nous, en interne, on le fait beaucoup entre moi et mon homologue, Benoît. Oui, carrément, ça, c'est un, un truc qui marche bien. Il euh, faut pas oublier aussi que les équipes sont drivées par leur objectif. Donc, de, de mettre quelqu'un responsable de, euh, de cet alignement, ça permet aussi, lui, bah, par exemple, un commercial qui est responsable lors des, euh, des, des réunions commerciales, il va forcément rajouter dans sa tête ce petit élément à garder en tête, demander, bah vous, vous en pensez quoi, des leads, etc., et faire le relais d'une manière, euh, voilà, nous, mensuelle, comme vous, euh, Mélanie, euh, des points entre bah, les deux euh, un peu chargés de cet alignement côté marketing et côté commercial. C'est souvent les deux directeurs euh, de chaque pôle du coup qui euh, qui est bien enfin euh, fait bien attention à cet alignement euh, je qui porte l'outil celle-ci chez celle-ci euh... alors <rire> le marché du commerce euh... non euh, en fait euh, alors nous euh, on est on va dire tous nos commerciaux sont sur euh, sont sur celle ci euh, c'est on va dire vraiment l'équipe qui l'utilise le plus au quotidien parce qu'ils voilà, ils arrivent euh, ils commencent leur journée ils l'ouvrent ils, ils finissent leur journée ils l'éteignent ils y sont vraiment constamment euh, mais le marketing y est beaucoup aussi puisque euh, en fait on, on a tout ce, ce cette notion de reporting en fait qui est assez intéressante et qui nous permet par source en fait nous on, on, au marketing on suit beaucoup euh, les sources de leads par canal d'acquisition donc euh, sur, euh, sur sur sur marketing euh, sur de la outbound sur euh, du payant sur du gratuit sur euh, etc et, euh, et en fait pour chacune des chacun des canaux d'acquisition on va euh, suivre les performances en taux de conversion euh, en enfin, en génération de leads en taux de conversion en panier moyen en un objectif de chiffre d'affaires euh, euh, que ça va générer en, te en termes de durée du cycle de vente aussi. C'est un, un paramètre qu'on suit. Et donc toutes ces informations-là, on les a depuis celle-ci. Donc, euh, donc en fait, l'équipe commerciale utilise, enfin, marketing utilise aussi beaucoup celle-ci euh, pour avoir cette notion de reporting. Mais euh, voilà, je vais dire, les commerciaux l'utilisent euh, voilà, peut-être deux fois plus que nous et la maîtrise encore plus, la maîtrise encore plus du coup. Toutes les subtilités exactement. Et ben on a balayé pas mal de, toutes les questions il semble Donc, euh, je, je pense qu'il si y a top. une question qui nous est passée au travers on ne manquera pas de, de vous répondre évidemment euh, par euh, par retour d'email ou euh... Voilà. Vous avez euh, bah, de, nos emails, euh, n'hésitez pas. Euh, ouais. Donc pour moi, Joël.gilbert at pour Joël, et, euh, mm -hmm. nos LinkedIn aussi, c'est très facile, c'est nos prénoms et nos noms. Donc n'hésitez pas à, à nous rajouter, à nous poser vos questions. Et, euh, et normalement, vous allez recevoir un email avec le replay euh, du, du webinar. Donc, vous, euh, vous aurez accès euh, en vidéo au replay. Et euh, pour le coup, nous, on le, on le mettra sur notre chaîne YouTube. Donc, euh, donc vous le verrez euh, aussi sur la chaîne YouTube. Vous pourrez partager le lien euh, à, à vos équipes. Euh, voilà. Exactement. On vous le partagera par email. Et du coup, euh, tous les commerciaux, on vous invite à le partager aux marketeurs et vice-versa. <rire> Voilà, et n'hésitez pas à essayer de mettre en place de, nos petits tips et, euh, et au plaisir de, de, de vous recroiser et, puis, euh, et de voir un peu vos évolutions sur le sujet. Merci à tous, oui. à bientôt et puis euh, bon déjeuner du coup. Merci à tous, à, à très bientôt. Au revoir.